on va commencer par l'épuration. Donc en fait, euh, qu'est-ce qui se passe dans le, dans le circuit de consommation de l'eau On commence par avoir une, une, un environnement, alors ça peut être une rivière, ça peut être une source profonde, ça peut être quelle que soit la, la, la source de l'eau. De il y a une euh, obligation d'un traitement euh, le plus souvent. Alors il peut être rudimentaire à la campagne, hein. ça peut être juste un peu d'eau de, un peu de, de javel dans, dans un, un doseur par, à la campagne par un, un garde-champette qui fait que ça et donc là on a la garantie d'une pollution maximum de l'eau par, par la pollution de l'environnement ça peut être des usines très compliquées comme dans les grandes villes qui produisent de l'eau potable et donc toutes ces eau est euh, utilisée euh, de façon diverse et se retrouve euh, rejetée dans un système actuel à, à qui s'appelle le tout à l'égout hein, euh, qui est à peu près fonctionnel dans, dans beaucoup d'endroits pas partout parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas de tout à l'égout mais en, en général les, les rejets euh, de la consommation d'eau sont, sont collectées et sont rassemblées dans un égout et sont en général traitées, pas toujours, avant d'être rejetées dans l'environnement. Alors, euh, moi je vais vous parler surtout de la région parisienne sur des généralités parce que c'est la région que je connais, je ne connais pas bien la région de Toulouse et donc, euh, Marcel vous, vous fera les détails de la région de Toulouse par la suite. Et donc je vais prendre l'exemple de Paris parce qu'il est assez, assez représentatif. La consommation, le rejet d'eau euh, dans, dans la région parisienne, de toute la banlieue, de, de Paris et de sa banlieue, c'est 2 millions de mètres cubes par jour. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente, c'est assez monstrueux. Hein. Donc on ne peut pas rejeter cette eau qui contient tout un tas de déchets directement dans les rivières, parce qu'autrement, euh, il n'y aurait plus de vie dans les rivières. Et donc il est nécessaire de traiter cette eau un petit peu, à mon avis, pas suffisamment euh, pour que la rivière soit conserve une bonne, un bon équilibre écologique mais elle est, elle est traitée dans stations d'épuration et donc on va voir un peu euh, euh. donc alors comment ça fonctionne donc vous voyez qu'on commence par, euh, par euh, avoir de l'eau potable qui arrive euh, en général au robinet, et donc euh, qui est rejetée dans les égouts, les égouts arrivent jusqu'à l'usine de, de traitement de l'eau résiduaire et la première étape en général c'est un débrillage euh, qu'on voit ici hein. Ça veut dire, en gros, c'est un râteau qui retient les grosses saloperies et qui laisse passer les petits. Alors, dans un, un bac suivant, il euh, y a du, le dessablage et le dégraçage. Alors, le dessablage, ça consiste à éliminer le sable. Comme le sable est beaucoup plus dense que l'eau, il, il dit, Quand on ralentit le, la vitesse de passage dans, dans le bac de dessablage et de dégraçage, le sable sédimente et il tombe au fond. Il y a ensuite des systèmes qui rappellent le sable au fond pour l'éliminer. Et les graisses, comme elles sont plus légères que l'eau, elles remontent en surface et elles sont éliminées par un crémage. On récupère la surface comme vous récupérez la, la crème sur, sur un truc alimentaire. Donc cette eau, après avoir été pré traitée en dessablage et en délaçage, elle passe dans un système de décantation. Alors le système de décantation, euh, en gros, ça, on, on rajoute un floculant, ça, ça dépend. Il y a, par exemple, à Toulouse, c'est une sulfate d'alumine. Dans la région parisienne, c'est plutôt du chlorure parce que le sulfate de la ça pose des problèmes dans l'environnement. Donc, euh, ça fait un floc. Ce, ce produit, ça sert à, à, à agglomérer les particules qui se trouvent dans l'eau, les particules euh, diverses, et elle donc, elles s'éliminent. Donc, on agite en permanence pour, euh, pour favoriser la décontamination. Et en général, après, euh, l'eau traitée est directement rejetée. Euh, Un traitement biologique. Donc, en fait, le traitement biologique, c'est souvent un système qui s'appelle les boues activées. Alors, alors, il peut y avoir plusieurs traitements biologiques. En général, il y en a deux. Il y a un traitement qui consiste à, à, à mettre tout en anaérobio, ça veut dire en absence d'oxygène. Et donc, là, on a des bactéries qui vont fermenter les matières organiques qui sont présentes dans l'eau sans oxygène. Donc, on a une certe, un certain type de réservation. Et dans un deuxième temps, on les met au contraire dans un, ba, dans un bassin où il y a une vibreuse oxygénation par le fond, donc il y a des d'air qui arrivent. Et donc euh, ça permet aux bactéries dites aérobiques de continuer et de poursuivre une dégradation différente. Donc ça permet une dégradation plus complète quand on alterne le traitement à ou le traitement aérobique. Et ensuite, euh, cette eau qui a été donc, euh, où la matière organique a été en très grande partie consommée être injecté dans un système de chlorification qui permet de, la, de, de récupérer tout ce qui est sédimental encore avant de le rejeter au fleuve. Alors, il y, avait, il y a des tas d'alternatives possibles, par exemple, à Toulouse, en discutant avec Marcel, j'ai appris qu'il y avait un système qui permettait de, de passer euh, à contre-courant l'eau du bas vers le haut à travers des billes de polystyrène. Les ça, ça fait. donc les billes, elles sont suspensées. Et donc elles ont une surface énorme et donc sur cette surface, toutes les bactéries qui ont été distribuées euh, dans l'eau vont s'accrocher sur, sur les billes de polystyrène et ça va faire une surface d'échange fantastique et ça va permettre d'augmenter considérablement la dégradation de l'eau parce que vous savez, plus la, la surface est grande, plus l'activité biologique est importante. Donc ça permet de, de cette façon d'obtenir une dégradation et en plus la polystyrène, le polystyrène permet d'absorber tous les produits euh, toxiques qui sont, euh, qui, qui, sont qui sont un peu hydrophobes, c'est-à-dire qui ne sont pas bien solubles dans l'eau, qui sont un peu comme de l'huile. Et donc ça, euh, les, les pesticides en particulier, les hormones, euh, euh, les hormones que les femmes rejettent dans l'eau, euh, si elles sont euh, traitement conceptionnel, enfin tout un tas de produits qui polluent, qui risquent de polluer la rivière. Donc ça, ensuite, ça part, ça part au fleuve et normalement, normalement, comme le petit dessin de l'eau, le pêcheur, il peut pêcher, mais euh, malheureusement, on est à une période où il vaut mieux pas trop pêcher dans les rivières. Quoi. Hein, par exemple, si on prend l'exemple du Rhône, qui n'est pas très loin d'ici, enfin, un peu quand même, euh, il y a tellement de, de PCB dans le Rhône que euh, la pêche est interdite parce que les poissons sont tellement contaminés qu'en les mangeant, évidemment, se contaminent à mort. On est arrivé à une époque où la pollution, les rejets sont tellement importants dans les rivières que c'est devenu un peu des véritables dégoûts à ciel ouvert. Où la biodiversité s'est effondrée complètement, il y a beaucoup moins de zuts qu'avant. Il y a les poissons qui arrivent à survivre, c'est les plus résistants, parce que les espèces les plus sensibles ont disparu. Alors pourquoi Qu On prenait l'exemple des, des, des traitements anticonceptionnels. Mmh. Les femmes, elles, elles, elles prennent des, un produit qui s'appelle le 17-éthinylostradiol, qui est un oestrogène, hein, qui les empêche d'être fécondables. Et donc, quand elles, elles, elles émettent ce produit dans leurs urines, hein, elles le rejettent dans les urines. Donc, il est, il est dans, dans le foie, il est conjugué avec un sucre. C'est-à-dire, le foie, il accroche un sucre sur l'hormone, et l'hormone, elle devient inactive quand elle est accrochée à un sucre. Et donc, ça, c'est encheté dans les urines. Donc, dans, sous cette forme-là, ça n'a plus d'activité hormonale. Hein. Mais quand ça arrive dans la station d'exploration, au niveau de la, des l'égo activées, c'est-à-dire à ce niveau-là, hein, euh, les bactéries euh, dégradent, donc qu'est-ce qu'elles voient Le sucre, c'est ce qu'elles préfèrent. Hein. Euh, elle bouffe le sucre et elle laissent évidemment l'hormone qui n'est pas terrible à manger. Et donc l'hormone d'un seul coup a perdu son sucre et est réactivée. Donc on rejette l'hormone réactivée dans la rivière. Et là, les poissons mâles qui passent à la bouche ouverte, ils récupèrent de l'hormone femelle. Et ils ah, deviennent des femelles. Parce que les testicules se mettent à faire des œufs. Hein. Et donc les poissons ne peuvent plus se reproduire parce que femelle et femelle, ça ne peut pas en faire des petits. Et donc voilà, donc les espèces ont disparu, il y a plein d'espèces qui les plus sensibles ont disparu très rapidement. Et donc il y a les plus résistantes seulement qui continuent à survivre Donc voilà, il y a un peu, euh, sans, sans, sans en parler des polluants qui ne sont pas du tout arrêtés dans les stations d'équipe. C'est un, une étape absolument indispensable, mais pas suffisante, parce que malgré les stations d'épuration qui existent un peu partout en France, euh, il y a encore une solution très importante de l'environnement. C'est un peu. Est pas, ce que je dis est à, à nuancer. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'endroits. Par exemple, moi, je faisais de la plongée sur la côte d'Azur. De, hein, de la plongée dans les stéréales, vous savez, là où il y a des rochers rouges. Il y a des fonds marins absolument extraordinaires. Et donc, euh, il y a quelques années, il y, avait, il y a 10 ans, il n'y avait pas de station d'exploration. Les égouts arrivaient, il y avait un tube qui arrivait. Un kilomètre euh, dans la mer, on rejetait les égouts non traité, les, les zones égout non traitées. Hein. Et donc, il utile de vous dire qu'au niveau de l'environnement marin, ce n'est pas génial. Et donc là, depuis l'installation des stations d'épuration, on voit réapparaître des fous de la vie pour les fous marins. Donc c'est très positif, ça montre que quand on traite, on améliore considérablement l'état de l'environnement. Donc ça veut dire qu'il faut continuer, mais ce qu'on a fait, c'est pas suffisant. Il faudrait traiter beaucoup plus. Alors, c'est un peu le problème de la cuirasse de la et, et du canon. Hein. Quand on fait un plus gros, il faut une plus grosse cuirasse pour arrêter. Donc là, on est dans, un, dans une course à la technologie dans le domaine de l'épuration, parce que plus on pollue, plus il faut des stations d'épuration compliquées pour traiter, Alors on peut aller comme ça à l'infini, ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est de moins de façon à ne pas avoir à traiter. Et Donc ça, ce n'est pas encore rentré dans la tête des gens, des responsables en tout cas, qui, qui, qui, qui mettent en place les, les stations d'épuration. Donc l'idée, ce serait que la pression de la population fasse qu'ils euh, soient obligés de mettre en place des systèmes d'épuration qui soient un peu plus efficace et qui protège mieux l'environnement. Parce que je rappelle que nous, en tant qu'hommes, on est complètement dépendants de l'environnement. On ne peut pas vivre hors sol. c'est pas possible. Et donc ça, il y a plein de gens qui ont... Parce que quand on vit dans les villes, on ne se rend pas compte de ça. Quand on vit à la campagne, on s'en rend mieux compte. Hein, parce qu'on s'aperçoit qu'on dépend totalement de l'environnement biologique qui nous entoure.